Moi, je tenais à amener un témoignage extérieur parce que je suis pas utilisateur. Donc, euh, effectivement, j'ai acheté la formation pour ma compagne, hein, Delphine, euh, il, y de ça, il y a deux mois déjà. Donc, la formation euh, d'anglais, c'est ça le marathon d'anglais. Le marathon d'anglais, marathon des langues en anglais. Euh, alors déjà, bah, qu'est-ce qui nous a donné l'idée Enfin, qu'est-ce qui m'a donné l'idée d'acheter cette formation euh, Ma compagne ne parle pas anglais ou très très peu. Mmh. Et euh, dernièrement, on était en vacances au mois d'avril euh, au Maroc, euh, je dirais avec différentes personnes, et euh, l'ami de mon fils aîné euh, est espagnol, donc euh, on communiquait en anglais, et c'est vrai que Delphine me disait bah, « mais voilà, je me sens un peu exclu, parce que bah, voilà, je, je, je ne comprends pas, j'ai peur aussi de, de, de prendre la parole », d'échanger en anglais, etc. et j'ai un niveau qui me le permet pas. Donc je connaissais ta formation, le marathon des langues, donc euh, on en a parlé et, euh, et on a décidé de sauter le pas. Donc euh, déjà, la première chose, elle était motivée pour le faire, donc ça c'est important. Elle a démarré donc euh, début août, euh, la formation. Donc aujourd'hui on a un petit recul, c'est ce qui me permet de vous en parler aujourd'hui. Donc euh, ça s'est très bien passé, alors déjà la motivation était là, euh, tous les jours elle suit euh, cette formation, tout le cursus euh, et les progrès sont très sincèrement, ils sont là, hein, on le constate tous les jours euh, à tel point que euh, donc l'ami de mon fils est revenue nous voir le week-end dernier et elles ont commencé à échanger euh, donc en anglais donc euh, voilà, ça, ça amène réellement quelque chose en plus je dirais, bon, euh, poursuivre ça d'un œil extérieur au quotidien euh, c'est assez ludique, euh, ça lui plaît, il y a une vraie motivation, et les progrès sont flagrants. Euh, à titre d'exemple, bon, on a un grand-fils qui est en terminale, euh, voilà. donc euh, lui-même a été surpris euh, de la vitesse euh, à laquelle euh, ma compagne apprenait, et aujourd'hui, il y a une petite compétition qui se crée euh, voilà, à la maison, et euh, je pense que si ça continue comme ça, elle va le rattraper assez vite. Donc, euh, donc voilà. Et donc c'est l'anglais tous les jours à la maison. C'est l'anglais tous les jours à la maison. Alors euh, déjà la première chose, c'est vrai que quand on parle dans une langue étrangère, c'est de ne pas se sentir exclu. On peut dire aussi, euh, bon, on voyage tous les ans, en général dans un pays étranger. Et c'est vrai que c'est assez pénible pour quelqu'un de ne pas pouvoir se débrouiller par lui-même, ne serait-ce que pour aller faire du shopping, aller acheter quelque chose, euh, commander au restaurant, euh, voilà. Et euh, donc, comme on voyage aussi de plus en plus hein, par rapport à il y a quelques décennies, bon, ben aujourd'hui, c'est euh, important. Donc voilà, ça se passe très bien. Et, euh, et je pense que les progrès vont continuer. Quoi. Et elle se sent comment aujourd'hui Elle se sent beaucoup mieux. Le, le, D'après ce que j'ai vu, moi, euh, donc encore une fois de l'extérieur, euh, il faut vraiment passer le gap au début pour parler, se lancer. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, euh, ça devient quelque chose de complètement naturel. Euh, elle me disait il n'y a pas longtemps, euh, alors qu'elle me dit je, je n'arriverai jamais à faire ça, euh, elle va essayer de faire une petite vidéo euh, en parlant en anglais, etc. Donc bon, vraiment on voit que on voit que ça avance et encore une fois euh, c'est pas contraignant. Bon, il faut quand même y passer un peu de temps, hein, ça vient pas, on n'apprend pas une langue étrangère en, aussi vite que ça. Il faut y passer du temps, mais euh, vraiment il y a des progrès spectaculaires. Voilà. Et euh, comment tu te sens par rapport à ça Est-ce qu'elle va te dépasser Oui, ben, je, ça serait une, plutôt une bonne nouvelle. Hein. Euh, bon, moi, je, je parle un peu anglais-espagnol, sans être parfait, hein. bien sûr. Tout le monde fait des fautes. Hein. Mais oui, ben, ça, serait, euh, là, ça serait une vraie réussite, pour le coup. Si elle arrive à me dépasser en six mois, ça serait très bien. Enfin, <rire> je serai le premier content. Hein. Génial. Et euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer euh, dans le marathon d'anglais oui. Moi, moi je enfin sincèrement je vois si quelqu'un est motivé euh, je vois pas tellement de freins euh, bon même financièrement c'est bon c'est pas quelque chose d'inabordable hein, euh, aujourd'hui sans donner de prix c'est c'est le prix d'un téléphone smartphone euh, haut de gamme quoi donc voilà euh, ouais, tout le monde en a donc je pense que l'aspect financier c'est pas un frein non c'est vraiment la motivation de la personne pour moi qui qui fait la réussite quoi donc euh, donc voilà euh, moi je pense qu'il faut dépasser ses peurs, c'est surtout ça en fait, hein. la, la, la personne qui, euh, qui commence une formation, elle a peur d'être jugée, voilà. Ça existe aussi dans d'autres domaines que l'apprentissage des langues, donc je pense qu'il faut dépasser ça. C'est comme quand on fait un sport, il hein. ne faut pas hésiter à y aller, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais euh, non, je vois pas de frein important, euh, surtout que la réussite est là, donc euh, voilà. Super